Les 10 jours de participation au concours des 50 000 abonnés sont terminés et il est temps de connaître le nom du gagnant. C'est parti Vous avez été très nombreux à participer au concours des 50 000 abonnés de Prépa et Performance en partenariat avec VitruFit. Encore une fois, c'est une belle preuve de l'intérêt croissant du VBT pour l'entraînement. Je remercie tous les participants d'avoir joué le jeu du concours. Comme certains ont pu s'en apercevoir, j'en ai profité pour lancer notre série de vidéos sur les méthodes d'entraînement en VBT. Le but est de vous apporter des applications clés en main pour votre usage personnel ou pour l'entraînement de vos sportifs. Je proposerai très bientôt une dizaine de méthodes de terrain. Également concernant l'aspect de la compréhension du VBT, le calendrier est chargé. Nous parlerons prochainement des seuils de perte de vitesse, de la charge optimale, de la programmation en VBT, ou encore de la comparaison de différents capteurs de terrain. Au programme, c'est plus de 15 vidéos en cours d'écriture, pour une playlist la plus complète possible sur le sujet. N'hésitez pas si certains sujets sont encore nébuleux pour vous de le préciser en commentaire. C'est le moment d'en profiter pour que l'on modifie notre planification de vidéo. Si malheureusement je vais faire beaucoup de déçus aujourd'hui car il ne peut y avoir qu'un seul gagnant, les plus fidèles de Prépa et Performance savent que j'essaye d'organiser fréquemment ce type de concours. Et si ici si, il n'y avait qu'un seul lot, il n'est pas rare qu'on fasse gagner plusieurs cadeaux sur un même concours. Je vous invite donc à rester connecté, car mon petit doigt me dit qu'il va se passer des choses intéressantes très bientôt. Également, j'en profite pour vous rappeler qu'avec et Performance, vous bénéficiez de 10% de réduction sur l'ensemble de la boutique VitruFit. Ça vous permet de vous équiper à moindre coût et d'aider financièrement la chaîne, puisque nous touchons une petite commission à chaque achat. Pour ce faire, il vous suffit de rentrer le code PP10 à la fin de votre démarche de commande. Les plus sensibilisés d'entre vous sont sans doute au courant, mais les temps sont durs sur YouTube pour les créateurs de contenu. Les derniers mois, les revenus se sont complètement effondrés de par la modification des politiques publicitaires. C'est donc pour nous un deal gagnant-gagnant qui nous permet beaucoup de marge de manœuvre et je remercie déjà toutes les personnes qui se sont équipées en passant par nos liens. Sans plus tarder, voici les résultats du concours des 50 000 abonnés de prépa et performance. Pour réaliser ce tirage au sort, nous avons utilisé l'interface Common Picker qui permet de vérifier les conditions de participation. On peut par ce biais savoir si les participants ont bien notifié trois personnes ou encore s'ils sont abonnés au compte Instagram de VitruFit et de Prépa et Performance. Une fois les vérifications faites, il suffit de lancer le tirage au sort et le nom du gagnant apparaît à l'écran, ainsi que son commentaire. Je félicite donc le gagnant et vais le contacter par message privé dans la semaine pour organiser l'expédition. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce concours aura pu vous donner envie ou égayer votre curiosité pour le VBT. On se retrouve très bientôt pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut